Bonjour, mon nom est Raymond Morin et pour ceux qui ne me connaissent pas depuis près de 25 ans, j'accompagne les nouveaux entrepreneurs dans leurs projets numériques. J'ai également animé plusieurs formations en entreprise et je présente régulièrement des conférences durant les événements corporatifs. Au cours des dix dernières années, j'ai publié quatre ouvrages professionnels, dont le dernier paraîtra en français dès septembre prochain. Et si je sollicite aujourd'hui votre contribution, c'est pour m'aider à poursuivre le projet du Centre Aristote, le premier centre de formation et de services professionnels en ligne, entièrement dédié aux chefs de TPE et de PME et aux entrepreneurs indépendants du Québec. Une plateforme web interactive qui regroupera une série de fournisseurs spécialistes formateurs reconnus qui pourront dispenser et gérer à distance leurs services à l'intention des membres utilisateurs, les entrepreneurs en émergence. Donc en finançant une partie des coûts de développement de la plateforme web, de la production des premiers contenus pour le site web et l'impression de ce nouvel ouvrage, vous contribuerez à la création d'un nouvel écosystème de travail et de collaboration à distance en ligne qui permettra au TPE, PME de développer leur projet web en toute autonomie. Durant la campagne de pré-abonnement, devenez membre fondateur et profitez des nombreux avantages. Plusieurs formules différentes seront offertes et que vous soyez ami, supporteur, entrepreneur indépendant, chef de TPE PME ou encore fournisseur de services professionnels, vous trouverez la formule qui convient à vos attentes. Contribuez en grand nombre. Et merci.